What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous allez magnifique... tous mal et vous m'aimez bien, je suis pour une nouvelle vidéo de compagnie des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur le skyblock d'un pixel et je vais vous montrer une technique pour se faire de l'argent plutôt facilement lorsque vous êtes alchimie niveau 50 ou moins ou dans les alentours du moins. Ça c'est plus intéressant que lorsque vous êtes niveau d'alchimie 50 parce que vous pouvez euh, vous faire plus d'argent. Donc, c'est très simple les amis, aujourd'hui on va utiliser euh, beaucoup d'items de potions, donc on, on va commencer avec 3 tiers de viking tier, euh, 3 tirs viking tier, qui sont à 15 000 chacun, donc 15 000, 15 000, 15 000, nous allons ensuite prendre des Slayer Energy qui sont à 5 000, 5 000, 5 000 si je ne me trompe pas, et plein de decent coffee, plein de trucs, donc... Vous allez voir, ça vous prend déjà masse d'items. Comment trouver ces items-là, c'est très simple. Il y en a un qui se fait dans la jungle avec le, le, la kite. Mais celui-là, je ne vais pas vous le montrer vu que c'est les viking tier et je viens tout juste d'aller les chercher. Nous allons aller à Siris. Donc lorsque vous allez parler à... Euh, vous allez ici sur le côté à euh, l'ami de Siris. Il va vous proposer des petits... Euh, donc des, voilà. 10 000 dollars pour un Slayer Energy. Chacune, ça fait 30 000 pour 3. Et euh, 1000 pour les 2 d Nous avons ensuite celui-là, juste ici. Nous avons l'autre marchand qui vend des, euh, des slayers, des coffee plutôt, qui est juste ici. Et ça nous coûte environ, on prend souvent, donc c'est 5000 le café et euh, 1500 le knockoff call -off. Donc on voit, ça coûte déjà un bon petit 100 000$ et plus pour euh, juste les breuvages. Lorsque vous avez les breuvages, vous allez les mettre dans vos... Potions, donc vous allez dans vos alambics et vous allez mettre les items qu'il faut Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà commencé ici à faire mais Je me suis chier vu que mon recording n'avait pas lancé Mais comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé, j'ai déjà mis aussi des blocs de glowstone Donc j'ai déjà mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de glowstone On va calculer à la fin combien ça va nous coûter exactement un splash Et combien on peut vendre ce splash Donc on a déjà mis 7 blocs de euh, trucs Donc on va mettre des blocs maintenant de glow, euh, de, criti euh, de, de, de redstone dans le de, dedans nous allons aussi aller chercher des euh, trucs qui nous manquent. Donc, il va nous manquer quelques petits trucs pour faire nos potions. Donc, voilà. Le temps que nous, tout ça se cuit, nous, allions, nous allons plutôt euh, aller chercher des Magic Find, Spirit et Combat. Donc, les combats XP, les amis, se trouvent dans les cadeaux. Lorsque vous ouvrez les cadeaux, vous pouvez tomber sur ce potion-là. Les Spirit Potions sont trouvables dans le marchand du Spooky à la même endroit que les Magic Find. Donc, malheureusement, ici, Voilà. Magic Find, 3 Magic Find. Parfait. Ensuite, ça va nous prendre des bouteilles comme ça. Et ça va nous prendre des verrues comme ça. Parce que ça va nous prendre aussi, pour faire des enchantés de rabbit et de la trou ça va nous prendre des potions aussi. Ah, j'allais presque oublier aussi le saumon. On a besoin d'un saumon pour faire la potion de Dodge. Donc, c'est parti, les potions vont être faites. J'ai oublié bien sûr la Putain de Glowstone Enchanté. Donc, c'est justement l'étape qu'on est rendu. Donc, la Glowstone enchantée, c'est parfait. On a ça. Donc, on met la Glowstone enchantée, les amis. On fait les potions. Je les mets toutes dans un coffre. Et je vous reprends après pour calculer combien ça nous a coûté. Ok, donc, j'ai terminé les potions. Ça nous fait un total de 14 potions. Sauf que nous avons utilisé seulement euh, 13 euh, blocs de Redstone. Donc, à 13 blocs de Redstone, ça nous fait 975 000 à peu près. On va les arrondir à 75 000 chacun. Donc 975 000. Ensuite, nous avons utilisé 13 blocs de Glowstone. Donc, ça nous fait 13 blocs de Glowstone à 115 l'unité. Ça nous fait à peu près 1 300, euh, ouais, 1 300 000 à peu près. Ensuite, nous avons utilisé 100 000 pour faire les euh, potes du début. Et nous avons utilisé un autre 100 000 pour faire euh, 92 000, pardon. 98 000$ euh, plutôt, donc euh, 98 000$ pour le bloc de lampe enchantée, ce qui nous fait un total de 2 553 000$ dépensés pour faire ce splash. Donc là, vous allez me dire « Ouais, my euh, ça c'est dur de se rembourser tout ça, etc. » Certes, oui, mais comme vous allez pouvoir voir, je ne vais pas le faire avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui parce que ça va être très très long, ça prend du temps et tout et j'ai pas nécessairement le temps, mais c'est une technique c'est une technique pour se faire de l'argent comme une autre. Donc, je vais remettre cela. Comme vous voyez ici dans mon coffre, je me suis séparé toutes mes potions et comme vous voyez, toutes les potions sont à zéro parce que j'ai le max sauf la combat parce que la limite sur les potions de boost est de 54 minutes. Donc, maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver un lobby avec des gens. Donc, on crée un parti. Par exemple, je vais vous donner un exemple... On va créer un parti. Donc, juste, euh, je sais pas, qui qu'on pourrait inviter, n'importe qui. On va m'inviter, moi. Oh, ça, on peut pas s'inviter. Bref, vous, vous créez un parti avec un de vos potes. Vous faites sur votre île un stand pour que les gens puissent venir. Donc, plus, idéalement, quand les gens spawnent, ils peuvent directement vous trailer. Et là, vous allez faire de l'advertisement. Donc, vous allez sur les lobbies, vous dites, par exemple, euh, « Je vends un splash pour 100 cas. » Lorsque vous allez vendre un splash pour 100 cas, les amis, ça va vous faire 2000... Euh, 20, euh, on peut rentrer jusqu'à 24 personnes dans un serveur. Donc, vous allez pouvoir rentrer... 24 personnes dans un lobby. Et là vous allez me dire, ouais mais connes, comment je fais pour trouver un lobby qui est vide et tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc lorsque vous avez vos 24 personnes, vous dites aux gens d'attendre. Et là, vous allez tout simplement essayer de trouver un lobby comme ça. Jusqu'à temps que vous en ayez un qui soit tout, tout, tout, tout vide. Et lorsque y a un qui est tout vide, vous dites aux gens, Go, venez, venez les gars, je vais vous. Euh... Et là vous warpez ou vous, vous dites aux gens de vous follow. Donc là, ça peut être difficile des fois à trouver des lobbies, ça peut prendre du temps, mais on va bien finir par trouver un lobby parce qu'on est tout seul. Bien sûr, vous pouvez être 22-23, ça dérange pas. Là, voilà, on en a un tout seul. Donc là, je peux dire go follow, et là les gens, ils vont follow. Et là, hop hop, follow, et là les gens, ils se follow. Tu dis à la G-house, les gens s'en vont à la G-house. Ils vous ont déjà payé, donc peu importe si, vous, si les gens ne viennent pas à temps pour le splash, tant pis. Ils vous ont déjà payé, vous avez déjà reçu vos 2400 de monnaie. Mais là, vous êtes en train de vous dire, « Ouais, mais Icons, Icons, 2400, c'est pas le, le montant que j'avais, que j'ai euh, payé. J'ai payé 2 500 000. Eh » Et oui, les amis, vous avez payé 2 500 000. C'est très simple parce que vous avez encore deux sets de potions ensuite à refaire. Donc, si vous refaites 2 400 000 x 3, donc par exemple, on va clean euh, la calcatrice. Donc, on va faire 2,4 millions x euh, plutôt fois 3 Ça donne un total de 7 200 000 de monnaie Que vous venez de vous faire juste en faisant un splash Parce que ça c'est euh, un splash Tout ça ça vous a coûté 2 400 000 et vous le revendez à des gens et en même temps à vous-même pour 7 200 000. Ce qui est énorme, les amis. Il y a un profit énorme à se faire avec les splash Malheureusement, ça prend justement de la patience et surtout, ça prend euh, le, la foi. Donc, je vais vous montrer. On va essayer d'en trouver un. Moi je, peux, moi, je vais garder mes potions pour mes viewers quand je fais des lives et tout sur Twitch. En ce moment, je fais beaucoup de lives sur Twitch. Mais je vais essayer de vous trouver un splash et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, je vais prendre 100 000 dans ma dans ma banque, donc 100k, et là je vais essayer de trouver, donc voilà, on voit d'où visit at me, donc là on va visiter le gars, it's m7 et là, for Godsplash. splash, donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que la personne je vais le rejoindre, il va nous euh, il va nous dire, donc les règles c'est juste ici, donc voilà, no refund unless my fault le be full, miss, miss et quoi voilà, donc euh, voilà euh, il nous trade, donc vous tradez la personne vous, il va vous montrer des potions, donc là vous montrez les potions, tu vois on voit des potions de 49 minutes donc on enlève et là, nous, on paye 100k. Il nous manque tout, tout, toutes les potions. Voilà, on le paye 100k. Et ensuite, on a juste à attendre dans le parti. Il va nous inviter. Donc, on attend qu'il nous invite dans le parti. Il nous a parti. Voilà, et là, on attend avec les autres gens. Euh, et là, on peut voir, il a 18 personnes. Donc, le jeune homme ici, il s'est fait déjà pas mal de thunes. Donc là, on va à notre île et on attend que le jeune homme nous paye Warp. Ou qu'il nous dise que c'est prêt. Le truc que vous devez faire, par exemple, c'est que c'est vous qui êtes chef. Donc, c'est vous qui doit euh, trouver des gens à... Déjà, vous savez bien d'avoir un ami qui advertise pour vous. Comme là, lui aussi, il fait un splash. C'est bien d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Mais bon, euh, c'est quand même assez compliqué à organiser, etc. Mais il y a un gros profit à se faire. Comme je l'ai dit, vous avez vu, de 2 400 000 à 7,2 millions par splash. Euh, par set euh, de potions faits, ça peut être un profit euh, juste énorme, si vous faites ça toute la journée, si vous investissez 2 millions, vous avez 7 millions, bon, ça peut être plus ou moins, parce que vous pouvez charger 125 000 si vous êtes niveau 50, comme là, lui, il m'a fait payer 100 000 pour un pour un niveau pas 50, donc vous voyez, si je suis niveau, si la personne est niveau 50, ou si vous êtes niveau 50, vous pouvez faire extrêmement, excessivement plus de monnaie. Donc, je vais vous montrer lorsque le jeune homme va nous payer Warp, pendant ce temps-là, je vais attendre et activer mon parotte, donc je vous dis à tout de suite. C'est comme voilà, donc là vous avez vu le gars, il a trouvé un lobby. I tell you when to follow. Donc euh, voilà, on a tout follow. Là on est, dans le, on est dans le lobby avec le gars. Et comme vous voyez, là on va tous se diriger vu qu'il a dit G-house. Donc les gens se dirigent vers la G-house. No, no, no, no, not here. No, no, no, no, no. Et voilà, on est ici, on se met ici. Le lobby est full. On se met en F5, on attend qu'il nous splash les potions. Normalement, c'est vous qui va vous splash les potions. Maintenant, il n'y a plus de limite de potions. Il faut savoir que vous pouvez lancer les potions sur vous-même. Donc, vous pouvez être par terre ici. Vous avez juste à chini, à sneak et lancer les potions par terre et le tour sera joué. Donc, voilà, on attend qu'il nous va nous splash. Et je vais vous, euh, vous montrer. Donc, euh, il a quoi dans la main Il a un, un bloc, je sais pas, c'est bizarre. Allez, splash, mec. Splash. je vais attendre qu'il splash, je vous reprends après le splash. Il y a peut-être des petits problèmes que vous allez avoir, comme là on a... Il y a des problèmes en fait parce que les gens ils quittent le parti dès que le gars il dit follow, les gens ils lèvent le parti, ils, ils warpent leur guild et tout, enfin, donc ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le lobby, donc essayez de vous laisser quand même 2-3 places euh, de lit. peut-être laisser 2 places, donc à la place de faire 24 personnes, faites peut-être 22 personnes, ça vous donne 2.2 à chaque fois, 2.2 x 3 ça vous donne 6.8, euh, 6 donc euh... attends, ouais 6.6, ouais je sais pas je suis... Je suis mongol. Donc bon, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Donc on va espérer qu'il peut le splash bientôt. Euh, on a, il nous a fait changer de lobby, vu qu'il y en avait justement qui avait Warburg Et la moitié des gens, ils n'étaient pas là. Donc là, il a encore changé. Hein, quoi. Je crois qu'il a encore changé. Ouais. Ok, c'est bon. Encore une fois. C'est compliqué, genre, juste du... Ouais. Enfin, les gens, ils ont livre quoi. La plupart des gens ont livre. C'est compliqué, comme je vous mais c'est une façon de se faire de l'argent, quoi. Enfin, c'est pas tous les jours que... C'est sûr que c'est pas facile facile, mais... Hé, hey, quand on... Il n'y a rien de facile dans la vie, les gars. Hein. Enfin, je veux dire, 7 millions, comme ça. 6 millions, c'est pas... Euh, voilà. Le gars, il a quitté le parti. Je crois qu'on s'est fait arnaquer. On est tombé sur un arnaqueur. Non. Non. Je vais voir s'il nous a arnaqué ou pas. Je pense qu'il nous a arnaqué. Mais bon. On, on verra bien. Il est toujours dans le lobby. Peut-être qu'il va nous splash. Peut-être que non. On verra. Je vous reprends de... lorsque on a trouvé une solution. Ça se peut qu'il y ait des gens qui arnaquent comme ça. Ça se peut que vous fassiez ban aussi. j'ai vu il y a 2-3 joueurs que ça s'est fait ban comme ça. Donc euh, si le game ne splash pas, on peut le report. Il peut se faire ban pour arnaque. No Faudrait avoir, essayer de ne pas arnaquer. Il est encore là, it's M7, mais bon. Voilà. Ah voilà, il splash. Bon voilà. La moitié des potions. L'autre moitié qui arrive. Voilà, il doit en rester une ou deux, normalement. Voilà, Dodge, Jasper, Wow, ok, c'est un putain de splash, en fait. Thank you, voilà. 100 000 pour full pot, il nous a pas arnaqué. Et maintenant, les amis, on a tous les potes du jeu, et nous pouvons aller faire des mobs, ou peu importe ce que nous voulons faire. Euh, nous avons notre splash. Et, techniquement, si j'arrêtais arrêté le splasheur, je me serais fait... 2, millions, euh, 2 400 000 parce que euh, j'ai chargé 100 000 à chaque comme lui c'est fait et là 2 400 000 fois 3 ça fait 7.2 millions donc c'est quand même un bon profit de sa mère si vous faites juste des potes une fois vous payez 2 millions et puis hop vous faites un petit profit de 5-6 millions c'est pas mal du tout donc voilà Merci à tous d'avoir écouté, j'espère que cette technique pourra vous, rendre, euh, vous sera rendre utile à vous. Si vous êtes quelqu'un qui est haut niveau et que vous savez plus trop quoi faire sur ce qui et que et vous voulez vous faire une technique pour faire de l'argent, bah vous pouvez faire ça. Il faut quand même savoir bien parler en anglais parce que la plupart des gens qui vont rejoindre votre partie, c'est souvent les anglais. Sinon, vous pouvez toujours vous servir de Discord, il y a des Discord qui vous permettent de faire des paid splash, dont le mien, donc vous pouvez rejoindre dès maintenant dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, C'est Icons, ciao, ciao